C'est un, un espace qui permet euh, de, de discuter, de réfléchir ensemble d'une forme ludique et surtout sensible hein, à travers des actions, des scénettes théâtralisées, donc à travers des scénettes. Sur ces scénettes, on regarde des, des moments de vie concrètes d'aujourd'hui, de nos jours et ces moments, elles sont jouées de manière à ce qu'elles se termine mal. Et l'histoire c'est que le public regarde ces scènes une première fois et puis réfléchit avec le joker qui fait l'inter à face entre les spectateurs et les comédiens à bah, comment ça pourrait se terminer mieux, comment on pourrait changer comment on pourrait changer cette situation aujourd'hui peut être le monde demain. Il n'y a pas de réponse. Il y a des expérimentations. On expérimente en live, sur scène, avec des situations fictives, puisqu'on est dans un cadre de théâtre, avec des comédiens et des comédiennes qui jouent des personnages. Mais dans un... le fictif ressemble vraiment, vraiment à la réalité au plus proche, à la réalité. Et on est là pour observer, pour expérimenter et pour ressentir. Qu'est-ce que je ressens moi quand je suis face à ma fille qui me dit... Je... Oh « Merde, papa, je sors !» et qui claque la porte. « Qu'est-ce qui ressort le père Qu'est-ce qui ressort la mère ?» Et, et qu'est-ce qu'on fait de, de ce ressenti Qu'est-ce qu'on fait de cette émotion Est-ce qu'on filme une claque ou est-ce qu'on trouve d'autres chemins Ce Théâtre Forum, c'est vraiment quelque chose de, de systémique, quoi. c'est un moment de partage, vraiment. C'est vraiment un outil de sensibilisation, de réflexion, et, et c'est un outil qui est, qui est connu dans le monde entier et euh, qui, qui, est qui est travaillé, qui est exposé, qui est, qui est exploré de, de plein, plein, plein sur plein de thèmes. Ça, c'est passionnant. Passionnant, c'est sans fin. Et puis c'est vrai que où qu'on so qu soit, c'est différent, quoi. Si on, on joue avec des, des, des éducateurs qui ont déjà fait, euh, éducateurs spécialisés qui ont déjà fait tout un processus de travail, de réflexion, on va avoir d'autres. Réponse, on va aller jouer dans la rue pour la journée des sans-papiers, il y aura encore autre chose et c'est passionnant, c'est vraiment passionnant. Moi j'aime jouer parce que je me régale dans ces personnages-là. J'ai des personnages souvent très pète-sec, qui cassent comme ça. C'est jouissif de jouer des personnages comme ça, pour moi, moi ça me régale. C'est d'abord se changer soi. Se changer soi pour pouvoir transformer l'autre, nous, ce monde dans lequel on vit. moi je bouge pas, autour de moi ça ne bougera pas. Donc je trouve que c'est un message que j'ai reçu du théâtre Forum. On joue une fois, le public regarde, on rejoue une deuxième fois, et là le public lève la main en disant stop et l'heure arrête. Est Nous on a le statut, le joker fait le lien. Qu'est-ce que vous avez vu qui. Ben, moi je trouve que là, à ce moment-là, il faut faire quelque chose. Peut pas... Donc ça, ça se passe comme ça dans bien de cas. Après, il y a des fois on joue, on continue de rejouer, et puis personne n'a levé la main, et puis on se regarde, on a fini, elle dit, bon bah. Ben... Alors c'est intéressant aussi, quoi. Mais, mais qu'est-ce qu'on change alors Qu'est-ce qu'on change Et pour faire refaire le lien du passage à l'acte, euh... bon ben voilà, c'est ça, comment comment on. Met, on... Comment on en acte, quoi en plus l'acte c'est un terme théâtral, à quel, moment, à quel moment je décide que ce thème-là il a assez d'importance et qu'il faut aller y travailler dessus et qu'il faut participer euh, à la fête euh, des SDF de sans-papiers de la misère là, comme, il y a, comme il y a tous les ans où on est tous les ans à la comédie, qu'il faut y aller, qu'il faut être là. Et c'est ça aussi, passer à l'acte, pour informer, même si on n'a que 20 personnes qui sont là. Mais... Il faut aller voir où ça se joue. Il <rire> ouais, faut, euh, faut se mettre dans un public où il y a du théâtre forum ouais, pour ressentir ce qui se passe. Et, et voir aussi les différentes manières, parce qu'encore une fois, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de, de formes qui sont données au théâtre forum. Ouais. Et les ingrédients de la récit, c'est d'y croire. Mmh. Moi, C'est d'y croire et y aller avec l'enthousiasme. Ouais.